Bonjour à tous et bienvenue, je suis Karine De Falke, alias KDF, pour les intimes. Je suis la réalisatrice et co-créatrice de la série DZ. Et aujourd'hui, on va parler vision subjective. C'est parti Les visions subjectives. Avant de commencer, petit point sur le jargon, les visions subjectives. Qu'est-ce que c'est Une vision subjective, c'est lorsque on met la caméra à la place du personnage et que la caméra nous montre ce que le personnage voit en face de lui. C'est simple. La vision subjective Chut. dans la salle de sport. Le zoom Alors, on va se remettre dans le contexte de cette fameuse salle de sport. Au début de la séquence, on a Jamel qui développe ses petits muscles, il pousse la fonte et on a Juliette qui arrive clairement pour le draguer. Donc, lui, on voit qu'il est gêné euh, surtout aussi par rapport à sa future femme Alice, qui n'est pas loin, elle aussi elle est dans la salle de sport, et donc par respect pour elle, il décide d'écarter gentiment Juliette. Et juste après, quand il se retourne, il voit le prof de sport, en face de lui, parler à Alice et à ses copines. Et là, directement, on rentre dans la vision subjective de Jamel avec un zoom avant. C'est-à-dire que la caméra se place à la place de Jamel, et hop, on réduit le champ, on écarte les copines et on n'a plus qu'en face, le prof de sport et Alice. Ça, c'est la première vision subjective dans la salle de sport de Jamel. Alors dans le second plan, qui est un plan large et fixe, je vais vous expliquer pourquoi c'est toujours la vision subjective de Jamel. Tout d'abord, donc plan large, on a le coach, on a Alice, et d'un coup, on remarque que sur les vélos elliptiques, les copines ont disparu, comme par magie. Résultat, on est dans la tête de Jamel, on a vraiment le focus sur ce qui l'embête, sur ce qui le gêne, le coach qui drague Alice. Et on remarque également, toujours dans la tête de Jamel, et donc dans cette vision, que Alice évolue dans ce plan, et qu'elle passe de normal à une attitude un peu provocante, un peu coquine, attitude qu'elle n'aurait jamais eue dans la vie réelle, dans la réalité. Ça, c'est la vision subjective de Javel. La vision subjective par l'image et le son, le travelling compensé. Dans la série des aides, il faut bien le dire. Le personnage de Jamel Zitoun est un drôle d'oiseau. T'as pas changé en tout, cas. <rire> génial, tout de C'est génial de toi Qu'est-ce que tu fais toujours le fond Ah ouais, tu voir Ah ouais, vraiment tu ah Ouais, vrai vrai Parleur. Ce qu'on vient de voir, c'est la vision subjective de la conscience de Jamel. À l'écriture avec Adam et Hakim, on s'était plus focalisé sur le son. Cette espèce de, de bourdonnement comme ça entêtant qu'entend Jamel dans sa tête, le bourdonnement du au blabla de Alice et Nico. Moi, en tant que réalisatrice, j'avais envie de compléter ce son avec l'image et donc avec un travelling compensé. Mais qu'est-ce qu'un travelling compensé Grosso modo, le travelling, les rails et la planche sur laquelle on met la caméra. Dans notre exemple, on a un travelling arrière et un zoom avant. Ce qui permet d'avoir la tête du personnage, en l'occurrence de Jamel, toujours au même plan, à la même échelle et d'avoir un effet à l'arrière-plan. Donc, une sorte de vertige horizontal derrière Jamel qui, en fait, euh, nous montre l'intérieur, sa manière d'être, sa manière de penser. Il est en train de bouillonner, il va exploser, il se retient, il se contient. On est dans l'épisode 5 et c'est un peu la bascule où Jamel commence à prendre sur lui, à faire des efforts. Mais bien évidemment, à l'intérieur, ça explose. D'où l'enchaînement juste derrière, avec le miroir qui éclate et qui vole en éclats, comme ça, en mille morceaux. C'est vraiment ce que ressent Jamel. Voilà l'intérêt de ce compensé La vision subjective par la musique. Alors cette fois-ci, on va aborder la vision subjective sonore dans la séquence des clones. On retrouve les clones en bonus 1, mais cette fois-ci, on va non pas aborder tout le côté visuel, mais le côté musical qui illustre l'état d'esprit de Jamel. Donc dans la séquence, on a Jamel dans son nouveau job et on a ses collègues de travail qui vont laisser des déchets partout et le laisser nettoyer et eux partir. Au niveau de la musique, on se doute bien que la musique, c'est que dans la tête de Jamel. On a d'abord, quand tout le monde se lève, les tam-tams. On sent que Jamel, hmm, ça commence doucement à bouillonner. On a ça. On a les collègues qui partent. Direct, il y en a un qui lui dit, vas-y, courage, t'es la famille. C'est la famille, hein Direct, musique. On a un cri. On a un cri du cœur, un cri d'énervement. Jamel est très énervé. Ça commence. Ensuite, ça continue. Et avec le cri à la fin du cri, on a un mouvement comme ça, un mouvement de, des yeux, pas complètement de tête, mais des yeux comme ça. Il regarde de côté et ça projette ce qu'il a en tête. Ensuite on a les clones. Et pendant qu'il y a les clones et pendant qu'il fout le bordel, là on a de la musique hardcore, on a du métal, on est dans du derboupunk, punk les gars. Le derboupunk punk inventé, créé par monsieur, monsieur Hervé Racoto. Alors. Hervé, ce qui était cool avec lui, c'est qu'il a capté ce que je voulais faire en termes de vision subjective, un peu tronquée bien évidemment, mais cette ambiance, on est dans la tête de Jamel, on a envie de s'énerver avec lui parce que c'est pas cool de tout nettoyer, euh, le truc des autres, quoi, vous voyez. Et Hervé a réussi dans sa musique à, à retranscrire en fait le mal-être, l'agacement, l'énervement, c'est les nerfs que ressent Jamel et à la fin cerise sur le gâteau quand Jamel comme ça donne sa démission on a les youyou pour l'accompagner alors là c'est puissance 1000 en fierté et c'est vrai que ce passage là il est hyper fort et Jamel a gagné Jamel t'es trop fort ton signal ah ah Mais je dit la vision subjective Chut. du sanglier Je vais vous raconter une anecdote concernant cette séquence. Vous avez vu, on a la vision subjective du cochon. Et le cochon, une fois que ça tire, il prend peur et il détale. Donc on a un mouvement de caméra qui part comme ça. On fait une première prise. Hop, on est tous en place. Jean-Philippe Bourdon cadre. On est bon. Le tir arrive et la caméra fait ça. Donc, je me dis, c'est bizarre, il n'y a pas le truc et tout. Ma caméra bouge pas. Je regarde Jean-Philippe hyper fier de lui, parce que le plan était très beau. Hein, voilà. Et il me dit, bah quoi et tout Et je lui dis, bah, bah t'as as tué le petit cochon. Mais, mais si on tue le petit cochon, il n'y a plus de sketch. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de méthode algérienne. Il n'y a plus de lapin au vin. Il n'y a plus rien. Et c'est fin de journée à midi. Et je pense qu'en fait, ça a arrangé tout le monde que la fin de journée soit à midi. Hein. Mais non, donc il m'avait tué le petit cochon.